Donc ça c'est une baie vitrée une ferme avec une superbe serrure. Donc on ouvre. Si on ferme, ça se rouvre. Voilà, donc déjà ça se ferme, il faut lever pour fermer. Hein puis on tape dessus, ça se rouvre. Et une affaire me dit qu'il n'y a pas de défaut. Hein.